Les trois brigands de Tommy Ungerer. Il était une fois, trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tronc blanc, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième, une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.